Comment bien gérer son argent afin de devenir riche Quand je dis riche, c'est bien évidemment un synonyme de liberté. Parce que pour moi, la richesse n'est pas synonyme de combien d'argent tu as sur ton compte bancaire, mais surtout les choix que tu peux avoir dans ta vie en termes de projets, en termes de projets d'entreprise, en termes de projets personnels également et même pour tes proches. Donc si tu souhaites également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 Comme tu l'as constaté, je suis toujours et encore bien évidemment à Criby, au Cameroun. Donc je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouveaux projets dans le domaine du digital avec hyper croissance et dans l'investissement immobilier avec global investisseurs comme tu connais. aujourd'hui on va parler de comment bien gérer ses finances. Moi j'ai eu un constat lorsque je travaillais chez KPMG. dont aujourd'hui je peux donner le nom de mon ancien employeur. Bon nombre de mes collègues et même supérieurs, quand je dis supérieurs c'est vraiment les big boss. Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas gérer leur argent et c'est quelque chose de dangereux dans le sens où beaucoup de personnes croient que plus tu gagnes plus tu es riche entre guillemets c'est faux dans le sens où euh, quelqu'un qui travaille par exemple au mcdo peut être plus riche qu'un expert comptable qu'un avocat parce que il va lui rester à la fin du mois beaucoup plus de reste à vivre moi je connais des personnes je l'ai dit à plusieurs reprises sur cette chaîne youtube qui gagnent 10 000 euros par mois j'ai des proches à moi qui gagnent 10 000 euros par mois et qui sont tous les mois à découvert j'ai également des amis à moi qui sont serveurs dans des bars qui gagnent 1200, 1300 euros par mois et qui, malgré tout, arrivent à mettre 500 euros de côté. En fin de journée, c'est qui le plus riche mon toi C'est la personne qui a 500 euros de côté. Même si demain, le gars qui a 10 000 euros par mois va voir la banque et demander du financement, on va lui refuser son financement, alors que la personne qui a ses 1200 euros par mois et qui arrive à épargner 500 euros de côté, lui, on va lui donner du financement. Et là, je vais également te partager plusieurs conseils que je partage à mes clients en accompagnement par rapport à la gestion de leurs finances personnelles. Déjà, le fait d'avoir un seul compte bancaire, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, imagine surtout lorsque tu vas te lancer dans diverses activités, immobilier, business, partnership, euh, etc., imagine que tu aies tous tes revenus sur un seul et même compte. Ça va être très compliqué parce que bah, tu ne sauras pas d'où l'argent vient, etc. Tu peux peut-être prendre de l'argent sur un pôle. De, de, de, de, sur, sur une source de revenus alors que peut-être tu n'as pas le cash flow nécessaire pour euh, réinvestir dans, dans, des, dans des projets personnels etc c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui j'ai plus de 35 comptes bancaires liés à mes différents investissements immobiliers lorsque je dis ça des fois les gens se disent mais comment tu peux gérer 35 comptes bancaires c'est comme des entreprises pour moi il faut avoir un compte bancaire par entreprise et l'immobilier c'est une entreprise lorsque tu as euh, un bien immobilier dis-toi que c'est une entreprise lorsque tu as un immeuble de rapport, c'est une entreprise. donc. Et c'est dans cette entreprise que tu auras des sous-comptes qui vont te permettre de gérer tes revenus. D'une part, euh, tes dépenses, tes taxes, tes travaux, etc. etc. In fine, c'est la même chose pour tes finances personnelles. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir au minimum trois comptes. Tu vas avoir un compte bancaire pour qui va te permettre ben, de recevoir ton salaire. Et ce même compte va te permettre de gérer les charges fixes. Quand j'ai charges fixes, c'est par exemple loyer. Euh, téléphone, électricité, abonnement, etc. Tu vas avoir un deuxième compte qui va être fait pour tes dépenses quotidiennes. Donc, par exemple, si tu gagnes, je te donne un exemple, si tu gagnes 1500 par mois, tu peux te dire, ok, mes charges fixes, c'est 500 par mois. Maintenant, mes dépenses, c'est 500 par mois. Donc, tu vas prendre 500, virer sur un autre compte. Et les 500 restants, tu vas les virer sur un troisième compte que j'appelle fonds de sécurité et fonds d'investissement parce que c'est ce compte-là qui va te permettre, ben, de, de, comment dire d'épargner au maximum en vue d'être déjà dans un premier temps en sécurité et aussi d'être crédible aux yeux des banques lorsque tu vas venir demander du financement parce que peut-être que sur une année tu aurais parié 6000 euros sur deux ans 12000 euros dollars etc et ça va te permettre ben, d'avoir un peu plus de poids lors de négociations par rapport à la gestion des finances personnelles c'est très important parce que euh, ça te discipline par exemple moi je me rappelle lorsque j'avais mon premier emploi euh, non lorsque j'étais apprenti j'ai gagné à peu près 1200 par mois 1200 euros par mois et je m'étais fixé cette règle c'est de me dire ok mon budget est de 100 euros par semaine donc j'avais 400 euros par mois que je mettais sur un compte bancaire et je me suis dit, ok là j'ai 400 euros j'ai 100 euros par semaine donc le jour où enfin si j'arrive à la troisième semaine et que j'ai plus d'argent ben, je vais pas aller puiser dans un dans, dans mes réserves ou je vais pas aller pas, me mettre à découvert déjà j'ai été en, enlevé de découvert parce que c'est là que tu rentres dans une spirale de, de surconsommation, de sur sur-endettement. Donc il y avait des fois où par exemple j'arrivais à ma troisième semaine, peut-être j'avais trop dépensé. Quatrième semaine, on me propose de sortir, moi je dis je bouge pas. En gros, je restais allongé chez moi comme, euh, comme un cadavre en fait. Donc sans bouger en me disant bon, j'attends le mois suivant, le premier du mois pour recommencer euh, mes nouvelles dépenses. Et indirectement, ça te permet également d'épargner plus. Je m'explique. Si tu te donnes un budget de 100 euros par semaine et que tu te dis qu'au final, et que tu te rends compte qu'au final, tu dépenses 60 60 euros ou 75 euros, tu vas voir qu'il va te rester un delta de 40 ou 25 euros supplémentaires. Ça ne veut pas dire que tu vas te dépêcher de dépenser cette somme-là juste pour dire que tu rentres dans tes 100 euros la semaine. Ce montant-là, tu l'envoies dans ton compte d'épargne et tu recommences la semaine suivante avec 100 euros. Assis dessus. Tu verras que peut-être sur le mois, tu vas dépenser, je te donne un exemple, 300 euros au lieu de 400 euros et tu auras... 100 euros supplémentaires départ que tu peux peut-être utiliser pour te dire ok à la fin de l'année si je continue dans ce, sur ce rythme-là je pourrais m'offrir telle ou telle chose ou je pourrais investir dans tel projet ou je pourrais euh, le rajouter dans mon fonds de sécurité pour investir en immobilier aujourd'hui c'est quelque chose que je fais et que j'enseigne à, à bon nombre de nos participants qui au final se rendent compte qu'ils dépensent pas moins mais mieux dans le sens où bah, ils se rendent compte que bah, finalement ils n'ont pas forcément besoin de ce montant là euh, toutes les semaines moi sur mon budget mensuel je n'arrive jamais au maximum sachant que j'ai pas un budget mensuel énorme mais vu que je me discipline à combien je dépense par semaine et maintenant c'est même par jour je me dis ok aujourd'hui j'ai le droit de dépenser je te donne un exemple 100 euros par exemple et c'est très rare que je dépense 100 euros tous les jours donc ça me fait qu'en soit j'arrive à épargner 50% de ce dont j'ai prévu tout le mois dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo n'hésite pas à la partager à toute personne justement qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et pas et, et par la même occasion améliorer ses finances personnelles. N'oublie pas la masterclass juste en dessous, tu auras le lien d'inscription. on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao.